La crise dans laquelle nous nous tenons et dans laquelle nous sommes, qui est réelle, qui est profonde, qui est extraordinaire en tant que ce qu'elle porte de possibilités, elle demande en fait que nous soyons différents et pas, ça ne veut pas simplement dire aller euh, recycler les, les, les, les, le verre au recyclage, ça veut dire bien plus que ça. Je pense qu'il faut se, vraiment se poser des questions sur nos croyances, sur nos comportements. Les comportements viennent de nos croyances, les croyances viennent de, de, de qui nous sommes, de comment nous avons grandi, il y a des croyances familiales, culturelles, euh, raciales, euh, il y a économiques, enfin on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, comment dirais-je, de niveaux, de, niveau de croyances, et puis essayer de regarder un petit peu, puis jeter celles qui ne servent plus, et, et, et puis essayer celles qui pourraient marcher. Tu peux à ce moment-là explorer euh, Là, juste là où ton intelligence, ton cœur t'amènera. Ça peut être les sciences, ça peut être l'expression artistique, ça peut être l'humanitaire, ça peut être la, la terre, ça sera, ça sera à chacune et à chacun de, de le voir. Moi, pour moi, ça me donne en fait la force de croire que j'arrive à une période de ma vie où j'ai finalement Quelque chose à dire, euh, et, et comment dirais-je, croire que ce que j'ai à dire c'est important. Alors que mon parcours personnel, euh, c'était pas évident. Euh, il y avait que certaines personnes qui avaient des choses à dire importantes, à écrire, des livres importants à écrire. Alors je pense que finalement, chacun. Une fois qu'on est dans cette, dans cette authenticité de qui nous sommes euh, ça peut se manifester de mille façons. Je pense que c'est important que chacun réponde à ses circonstances parce qu'on se trouve tous dans... Il y a des gens qui ont besoin d'élever une famille, d'autres qui ont besoin de s'occuper d'une personne malade, d'autres qui ont besoin de partir en voyage initiatique, d'autres qui vont faire des études, qui s'inscrivent à l'université, il y en a qui commencent un, une petite affaire, un petit business, chacun a ces circonstances qui sont en partie dues à leur désir évidemment, et puis à ce qui leur arrive un peu dans la vie, comme, comme tout le monde. Donc c'est important que chacun mette ça pour justement que ce soit praticable applicable à la réalité, il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire que tu ne vas pas demander à un père de famille qui, qui envoie les enfants à l'école et qui a une maison à payer et tout ça de partir maintenant au voyage initiatique. Ça ne va pas vraiment être cohérent. Il fera ça peut-être plus tard. J'avais l'idée, enfant, que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 Nous vivons une époque où l'individu est en train de redevenir citoyen et est en train de se retrouver cette responsabilité et de se retrouver, comment dirais-je, et de trouver la responsabilité et la, la façon d'être dans sa vie de façon authentique et individuelle en même temps avec le respect du collectif, en faisant évoluer le collectif et, et en, en évitant, en, en traversant cette crise pour que nous allions vers un futur, un futur possible et attirant. Le modèle de la nature, c'est que quand il y a crise, il y a euh, la nature évolue, la nature fait un, un, un saut évolutif vers un comment dirais-je, un, un, vers un ordre plus cohérent il, y a, il se passe quelque chose qui fait que la nature évolue d'une façon plus cohérente plus organique bien sûr et plus, euh, comment dirais-je, collaboratrice c'est collab, peut-être pas le mot que je cherche mais que en fait les espèces qui ont survécu c'est celles qui ont su partager c'est celles qui ont su mettre le commun en premier. Et nous sommes dans une phase où nous allons... C'est pour ça qu'il faut changer les consciences. Parce que si nous allons faire ce, cette évolution, ce saut évolutif, il faut que nous ayons une conscience de, de partage, de, de prendre, passer de, de l'individu poussé à l'extrême à l'individu authentique, qui prend le tout comme, comment dirais-je, qui valorise le tout. Voilà, donc on fait ce, ce saut évolutif vers quelque chose de plus collaboratif, de plus cohérent. Je pense que par rapport à la femme, il y a beaucoup à faire. Il y a évidemment un besoin énorme d'équilibre entre le masculin et le féminin. Il faut ramener le féminin à sa juste place, d'intuition, de, de compréhension, de compassion, de partage, de respect de la nature. Comprendre que maintenant, euh, on a peut-être moins besoin, en tant que femme, que fille, d'être protégé par exemple par les, les hommes dans nos vies mais qu'on peut arriver à trouver ça en soi-même donc ça nous libère terriblement par rapport à l'autre par rapport aux hommes dans nos vies, nos pères, nos frères, nos nos professeurs, nos amoureux, enfin tout ça, nos maris, notre mari on n'a plus besoin de se mettre dans cette position de j'ai besoin d'être protégé euh, qui est quand même un format qui a permis à l'espèce humaine de d'être s'en d'être comment dirais-je si euh, de s'en sortir si bien qu'on est maintenant euh, on est les maîtres du monde donc il faut euh, ça, ça a servi mais on n'en a plus besoin et ce, le schéma qui m'intéresse, moi, c'est qu'une fois qu'on sort de ça, par exemple, cet exemple que je te donne, ne plus, être, ne plus avoir besoin de faire plaisir, d'avoir l'accord des autres, d'être de, euh, protégé des dangers de la vie, par exemple, on est libéré de vraiment suivre son chemin, sa mission, son, sa créativité, ses... Ce qui fait que finalement, on est au meilleur de nous. On le voit déjà, moi, dans ma vie, j'ai déjà vu plusieurs générations de jeunes femmes qui ont des acquis et des, des convictions que, que moi, en tant que jeune fille, je n'avais pas, que j'ai dû me battre pour, et ma mère en vend moi, et tout ça. Moi, j'ai grandi dans une maison où mon père me disait, un perfectionniste, il me disait « si tu vas faire quelque chose, si tu dois faire quelque chose et si tu veux faire quelque chose, il faut le faire bien. Si tu le fais mal, ce n'est pas la peine, n'essaie même pas. » Et moi, je, longtemps, je me suis dit ben, « il doit avoir raison en fait, c'est mon père, il il est super bon à ce qu'il fait, il, il, il doit savoir. Et puis me, ça m'a beaucoup bloquée. Je me suis dit, il y a des tas de choses que je ne peux pas faire, parce que je ne sais pas faire moi. Comme les confitures, je ne sais pas faire les confitures. Ben voilà, maintenant je fais des gelées de groseilles. Mais il m'a fallu tout ce temps pour me dire si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être mal fait une première fois, histoire d'apprendre, peut-être un peu mieux fait la deuxième. C'est donc ce, ce genre de, de schéma qui fait que libérer un peu l'esprit créatif de chacun et je pense qu'il y a du bonheur là-dedans, il y a du bonheur et on est en quête de bonheur. Je pense qu'il y a peut-être de la place euh, pour se questionner, se dire est-ce que je peux gagner ma vie en faisant ce que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 qui va être porteur de beaucoup de libération, mais de libération du meilleur de nous, c'est-à-dire pour qu'on puisse vraiment faire face à la crise économique, environnementale et autres. Nous sommes en train de tous de devenir en fait les héros et les héroïnes de nos propres vies, et moi je trouve ça super, euh, super bien quoi, ça me donne envie de me lever le matin, <rire>